Alors Lorsque nous avons lancé cette mission, la problématique était la suivante, une nouvelle organisation commerciale à mettre en place avec des chasseurs et des farmeurs. Les chasseurs ayant pour vocation de développer du nouveau business et les farmeurs de saturer les comptes, donc développer du business à l'intérieur de comptes existants. Alors la mission euh, de ce programme, donc déjà c'est appelé Salesforce One, donc qui euh, montre bien à travers le nom euh, la dynamique qu'on souhaitait impulser euh, à ce programme. Nous avons euh, fait le parti pris donc de euh, d'avoir un processus d'accompagnement tout au long du dispositif avec. Des webinars qui préparaient les formations, donc un ou deux jours de formation, des quiz et des KPIs qui étaient donc des indicateurs de performance qui, dès le départ, étaient intégrés dans le dispositif parce qu'on voulait absolument être capable de mesurer l'impact de la formation sur le business. Et euh, la somme de ce quiz et de euh, ces, ces KPIs ben, nous a permis de certifier nos commerciaux puisque c'était aussi un parti pris de pouvoir euh, s'inscrire dans un programme certifiant. En moyenne, on s'est aperçu que les KPIs qu'on avait donc fixés à nos commerciaux donc, ont augmenté de 6 donc, ce qui est quand même assez significatif. Le premier, c'est qu'avant hein, de, de, de, de soumettre l'appel d'offres, on a travaillé avec une task force internationale pour prendre en, en compte l'ensemble hein, des pratiques et, et tout au long de, de, de, de, de la conception du programme, donc avec Ségos, euh, on a sollicité cette task force, Alors soit pour les interroger, soit pour leur soumettre des idées de telle sorte qu'on soit effectivement bien aligné sur, sur les réalités du terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le, le côté, la dynamique. Hein, donc, grâce à Ségos, de pouvoir toucher l'ensemble des collaborateurs de COFAS euh, avec un, un programme unique designé par le groupe. Hein, donc, le, le côté le côté, le rythme, la dynamique et le côté international avec le même prestataire, le même contenu partout dans le, dans le monde. Alors Segos cool, nous a permis de réussir cette mission pour plusieurs raisons. Ben, la première, parce que c'est quand même aujourd'hui des, des, des grands spécialistes de la formation, donc euh, avec euh, avec une capacité hein, de, de recherche et développement de pouvoir nous proposer des méthodes pédagogiques plus plus nouvelles. Donc c'est c'est important. La deuxième, c'est qu'on on a eu la chance de travailler avec des chefs de projet fin, qui ont été euh, disponibles, euh, euh, réactifs, enfin euh, vraiment. Euh, et puis bon, troisième, c'est la, la, la capacité à, à déployer euh, en, en un temps, en record dans hein, ces 1200, 1200 salariés en 10 semaines formés et dans 34 pays en 14 langues. Donc voilà, je pense que sans ces gosses, on n'aurait probablement pas réussi à, à relever ce, ce défi.